Bien souvent, on vit à côté de nous-mêmes. On vit à côté de nos talents, à côté de notre vie, de nos émotions, de ce que nous voulons faire. On n'est pas, pas en pleine sécurité. Et surtout, on ne vit pas notre vie. Faites en sorte de ne pas vivre à côté. Oui, on, on, on vit à côté de, de nous, de nos talents et, et c'est un peu dommage. Alors autant, euh, je, je vous demande de mieux vous connaître pour éviter d'aller de relation en relation ou euh, de déménager toutes les trois semaines, ou, ou, ou de changer d'entreprise les, tous les six mois, un an, en la fustigeant du regard, c'est leur faute. Oh, un pervers narcissique, une, une, une folle ou un fou qui tient la tête... Mais non, mais le problème, c'est toi. Tu ouvrir simplement les yeux, le problème, c'est toi. Souvent, c'est toi. Alors parfois, oui, c'est l'entreprise qui convient pas, mais, mais souvent, c'est toi quand tu changes plusieurs fois d'entreprise.